dans le Seigneur que Yeshua, notre maître Adam, notre créateur Dieu, vous bénisse abondamment pour le temps que vous allez passer avec nous dans cette émission, dans, cette, dans ce cadre des avertis. Les avertis, comme vous le savez, nous venons souvent avec des vidéos par rapport à ce que le Seigneur nous met à cœur de partager, n'est-ce pas, avec ses enfants avec son peuple, pourquoi pas avec ceux-là qui euh, sont, ni ses enfants, mais qui sont d'abord le peuple qui vont écouter et à la fin, chacun va se décider et va prendre réellement sa décision finale pour, euh, n'est-ce pas, donner sa vie à Yeshua. Puisque comme vous le savez, euh, Yeshua nous le dit lui-même dans l'œuvre des gens qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller, n'est-ce pas, au ciel car, que, que, sans passer par lui. Il faut que tu passes d'abord par lui pour euh, hériter le homme des cieux. Euh, la porte étroite, c'est le titre que vous voyez déjà comme d'habitude, je vais faire sans français en Lingala, en même temps pour que tout le monde soit réellement servi au nom de Yeshua. Nous allons d'abord prier. « Papa, nous te bénissons pour le temps que tu vas passer avec nous. Seigneur, Nous croyons que qu'il est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de, de ta part. Laisse qu'en cet instant, tu puisses réellement nous parler. » Parle à chacun de nous, parle à mon frère à ma soeur qui suit cette vidéo. Laisse que Seigneur nos intelligences puissent tomber, que seule ta gloire puisse explandir et que le, la parole puisse percer le cœur, papa, et que chaque personne qui va écouter ces messages puisse changer sa façon de voir et de croire. Nous te bénissons car nous croyons que tu es au contrôle de tout. En ton nom Yeshua ainsi prier. Amen. La porte est droite. Euh, les amis, sujet, oh yo, déjà Batuming balobele mais comme vous savez, le Seigneur Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous croyons que il va nous parler encore ce soir d'une manière, d'une manière particulière, puisqu'il ne, il ne, il ne multiplie pas les mots en fait. même s'il dit les choses deux ou trois fois. Et, ré et essayer de, donc, de bien suivre. Tu, vous allez comprendre que euh, lorsque le Seigneur insiste, c'est peut-être pour toi qui est en train de me suivre, puisque ma peut-être yoka ou Yebango déjà, mais tout euh, La porte étroite, Bible et Pesibiso, la porte étroite, pourquoi Puisque Tolingi Koloba, euh, d'abord, une porte, c'est l'entrée d'une maison. Okay? Une porte, c'est uh, une entrée, n'est-ce pas, d'une maison. Avant, il faut passer par la porte. Ceux qui passer par la fenêtre, c'est si un voleur. Si quelqu'un passe par la fenêtre, il n'est pas le bienvenu. Et si quelqu'un passe par la porte, c'est que cette porte-là, déjà, a été réservé pour que les gens y entrent en fait. Il y a aussi d'autres portes qui sont réservées qui sont dans la colonne. Alors, maintenant, dans le pays où une porte, c'est-à-dire vous avez une grande porte et puis il y a une petite porte pour la bois Ce qu'on a, la petite porte, c'est étroite pour la porte normalement, c'est-à-dire que tu ne peux pas Passer par, par ces, ces trous. Tu peux pas, n'est-ce pas, rentrer dans la maison à partir de cette, de cette, de cette porte-là. Pourquoi? Puisque cette porte-là n'a pas été faite, n'est-ce pas, à ta taille, au fait. Et puis, même si tu es un autre mais qui n'a pas la taille de cette petite taille qu'ils ont réellement conçue pour à Je vais dire, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas passer par là. Et conseille à la porte étroite la porte La porte étroite c'est une porte qui n'est pas facile à, donc d'y pénétrer au fait. C'est pourquoi avant qu'il n'y a qu'on à quelque chose, tout ça, il y a Matthieu, chapitre 7, verset 13. La Bible nous dit dans le verset euh, 13 que « Entrez par la porte étroite, car large et porte spacieux, euh, est le chemin qui mène euh, à la perdition, et il y en a beaucoup » entre par là, mais étroite et la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie et il y en a peu, il y en a peu, n'est-ce pas, il y en a peu qui le trouve. Ça dit nzela porte yamunene", et ça dit oh donc donc la porte n'est-ce pas il uh, Ça dit battre pas qu'on facilement. Pourquoi j'ai dit ça? Um, Lorsque vous prenez le grand, par exemple, je vais dire le grand de maïs, le maïs, ce qui va bah moulangongo, bah nikiango, il faut les canatami. Ceux qui les canatami, bah qu'on tamisa, en cas maïs était même peloso, bah qu'on tamisa en gros. Mais lorsque tamisa on a, a une grandeur. Il y a farine ou à maïs, c'est qu'il Qui te bas a besoin en en fait. Ce qui est le maïs, c'est le maïs, c'est le et les Maintenant, il faudrait que la personne qui, nest pas, secoue ou bien a bouger le maïs, continue à bouger à, en sorte que le grain osali à peu près la grandeur convenue par rapport à ta mi et quitte à assez. C'est ainsi aussi que, tant que le maïs est forcé, c'est-à-dire que la porte étroite, ce n'est pas une porte qu'on peut. Dire oui, justement, j'ai cru en Dieu, je crois en Jésus, je sais que c'est lui qui est mort pour moi et puis c'est bon. Non, c'est pas ça. Ça dit pour y pénétrer, il faut, il faut fournir des grands efforts, des grands efforts, des grands efforts. Euh, Thomas, verset Boussoussou, Luc chapitre 13, verset 24, lui, oui. Efforcez-vous d'entrer par la porte droite. efforcez vous Ça dit c'est pas une porte qui, qui semble être bien aux yeux de tous. C'est pourquoi lorsque, par exemple, aujourd'hui, ce matin, j'étais en train de visionner, de visualiser, je vais dire, quelques euh, vidéos étrangères des États-Unis, je vois euh, cette euh, masse des églises, des églises dites euh, uh, mega churches, églises ou à church avec beaucoup de gens, avec beaucoup n'est-ce pas de, de miracles, euh, euh, comment dirais je visibles mais qui sont faux en fait, les, les miracles trafiqués en fait, Et, mais tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans ces dans ces stades dans ces salles. Pourquoi? Puisque ils allent place au bateau, ils quoi tirer bantu. C'est comme maintenant là il y a il y a il y a bientôt la coupe du monde non de foot. Vous vous verrez que même s'il y a des guerres, les gens oublient les guerres, mais ils vont s'investir au foot. Pourquoi? Puis ça fait plaisir et c'est accessible à tous. Makipakater, osa equipe amunen et ont qui pamuker, makipakater na peine na peine na est-ce que Bolia cest à tout le monde qui peut compétir, il va compétir. C'est ça au en fait le chemin qu'on appelle spacieux. Le chemin qu'on appelle spacieux, c'est ça au en fait. La route qui mène à la perdition, c'est ça au en fait. C'est-à-dire, là où il y a facilité, il y a pénétrer, facilité à qu'on Mais la porte étroite, la Bible nous dit de nous efforcer pour entrer. Car, je vous le dis, Yeshua parle, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc ce pas facile d'entrer avec ta philosophie, c'est pas facile d'y entrer avec tes pensées, c'est pas facile d'y entrer avec ta force, c'est pas facile d'y entrer avec ta conception des choses. C'est vraiment la grâce de Dieu tu te disposes pour y entrer, tu te forces. tu portes ta croix, tu es, tu, tu es vite dans une vie qu'on appelle la vie d'une vie, euh, donc les sacrifices, tu, tu, donc, tu, tu, tu te sanctifies, tu te purifies, tu viens vers lui avec un cœur ouvert, tu laisses ton monde à toi, tu laisses ta vie à toi, tu laisses tes biens à toi, tu viens vers lui. C'est lui la vérité, le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi tu ne peux pas passer par la porte étroite sans passer par Yeshua. Puisque quand tu vas entrer par la porte étroite, c'est là où tu trouveras la bergerie, c'est là où le berger est en train de paître ses troupeaux. Et tu ne peux pas y accéder si tu n'as pas encore donné ta vie à Yeshua. Tu ne peux pas y entrer si tu n'as pas encore pris la décision de tout abandonner. Est-ce que vous avez le jeune homme qui dit que va, vends tout tes biens, partage l'argent aux pauvres, puis viens suivre moi et il n'est jamais revenu Tu es comme celui-là Ou tu es comme Judas qui pensait, n'est-ce pas, de vendre Yeshua pour quelques pièces et puis après il s'est retrouvé perdant est-ce que tu te retrouves comme Pierre avant la fusion du Saint-Esprit qui, lorsque bah, reconnaître Kazaki, à, euh, disciple à wangani Est-ce que tu es du de nombre, de nombre de ces gens qui sont comme ça Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car plusieurs, je vous l'ai dit beaucoup, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ça dit, c'est par la grâce de Yeshua que tu peux, n'est-ce pas, avoir même le goût de la parole. C'est par la grâce de Yeshua que tu, tu pouvais, tu pourrais avoir, tu pourras plutôt avoir même le goût de l'évangile. C'est par la grâce du Seigneur, du Seigneur que tu peux avancer dans la foi. C'est par la grâce du Seigneur que tu peux croître dans la foi. C'est par sa grâce que tu peux rentrer ou entrer par la porte étroite. Je vais encore ajouter euh, euh, le verset que je suis en train de dire là, Jean 19, Yeshua dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et entrera et... » « Il sortira et il trouvera de pâturage. » Comme je venais de vous dire, c'est y a une bergerie. C'est là où repose, n'est-ce pas, la présence de Dieu. C'est là où repose, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. C'est là où repose, n'est-ce pas, le cœur de Dieu. C'est-à-dire faudrait rentrer, n'est-ce pas, par la porte qui est Yeshua. C'est lui, au fait, qui va ouvrir. C'est lui, au fait, qui est la porte de brebis. Matthieu 19, 24. Dit ceci encore, je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un qu un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas facile pour quelqu'un qui a la charge, qui a le poids, qui a, n'est-ce pas, toute la philosophie, qui veut, qui veut penser, qu'il peut même acheter la grâce, acheter le miracle comme Simon le magicien pour, n'est-ce pas, prouver au monde c'est difficile pour de tels gens d'y entrer il faut être comme le brigand à la croix qui a reconnu ses fautes reconnu ses, ses erreurs, il faut être comme Nicodème dans Jean 3 qui est venu des nuits pour réellement chercher à trouver la bonne réponse à ses préoccupations, il faut que tu sois une personne oiseau Luca n'est-ce pas Bokonzi n'est-ce pas Yeshua a dit cherchez d'abord le royaume et la justice et tout ce que vous voulez tout ce que vous voyez vous sera donné par dessus et pourtant, pas tout mingi ils ils ont été créés à l'image à l'image de Dieu Mais les gens se centrent à cause de bout de terre les gens s'entretuent à cause d'argent les gens s'empoisonnent à cause de la jalousie puisqu'ils n'ont pas connu la vérité Ce qui est cherche à trouver n'est-ce pas une bonne personne qui va réellement prier avec toi? Cherche, n'est-ce pas, même seul, tu peux aussi rentrer dans ta chambre et prier. Mais si tu trouves des difficultés, et tu peux aussi nous, nous, nous, nous contacter, pas mais Tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas pour nous, parce que nous croyons que nous sommes sauvés et nous voulons que tu sois aussi sauvé. C'est pourquoi nous venons avec ces messages, pour nous, que tu dois. Rechercher, n'est-ce pas, de te forcer d'entrer par la porte étroite. Et cette porte étroite, muscle, c'est pourquoi je te demande, mon frère, ma soeur, le message que je t'ai donné aujourd'hui, c'est un message, n'est-ce pas, évangélique, pour te dire que le Seigneur est à la porte, il est en train de frapper. Des fois aussi, tu retrouves dans ta vie, tu as des problèmes, tu as des soucis. Et ces soucis que que aussi t'aider à comprendre que lorsque j'ai des soucis je dois chercher la face de dieu des fois tu sais tu fais des choses et aussi mbataire qu'on l'embataire du faux des fois tu vois de problèmes arriver qu'on l'embataire quand même à yessou quand même à yessoua quand même à un collo au gozo à l'objet qu'on a c'est ce qui a taille au forcent d'ingénieur soit bien à tout à la ta bien à tout à la la bici bien mais ta ton âge avance tu peux aussi mourir mais la vie aussi a de surprise tu peux aussi mourir c'est pourquoi la vraie vie la vraie vie c'est entre le mans de yeshua qui est qui est vraiment la porte des brebis c'est lui en fait cette porte donc par laquelle il faut l'ouca au quota puisque ce qui est au côté c'est qu'on fait comme les écoles au cola au commis au commandant de goma kamban au fur et à mes écoles au cola ce qu'on dit ma bonne décision était au coup comment Um, uh, comment dire un nouveau un nouveau poisson pêcher dans la mer à dans l'aquarium, aquarium uh, pour la libérer en la corée pour la transition bah, lia, après tu vois un peu ça dit au okay, mais ça dans cette vie au oh, local à moutou dans cette salle de bain après avoir qu'au vendre quelques temps 30 minutes 40 minutes lui croyant que cette eau est, est toujours chaude ok mais comme il s'est habitué il reste là c'est pourquoi je te dis au en fait Lucas Luca Lucas au kota par la porte étroite tikabisengo ya mokili Yosa pasteur na kati église ozako zoa mbongo ozako ko sala ba faire ozobongi na kati vina yo est-ce que vous sala te stop na minute oyo au Luca siko Makambo zo za nangwana Mbon nyonso zo za O opesa na ba mususupe entre temps tu vas avancer dans la prédication de la parole la vraie parole le vrai évangile de Yeshua d'ailleurs ko na yo deko que au monde makambo vous comprenez en même tout n'a comme elle a bisous, te n'a pas été la réponse par la grâce de Dieu. Moi, je finis mon message par donc cette phrase pour dire que Yeshua revient bientôt. Ce qui a été le loté, le loté, le loté, mais il y a eu une vie, il Est-ce que tu es vraiment prêt pour rentrer dans le royaume des cieux? Il y a eu un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, il y a eu un puisque tu te connais, il y a eu un peu de temps, il y a eu un ou salut à tous nos ou Alors que, ne vient pas vers moi, ponako n'accom, pour n'accom, repentance mais que tout bela, mais tout bela, n'a chambre, quand na chambre n'a aucun gango, cinq ans pardon, cinq ans de pardon, cinq ans bewa pardon, cinq ans de jalousie, cinq ans de pardon, pour n'est-ce pas, oh mon que le Seigneur Yeshua vous bénisse abondamment à la prochaine, shalom.